écoutez moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir un deck incroyable en pool 1 et un deck incroyable en pool 2. Le même deck, mais en deux versions, un petit peu comme ce que j'ai fait dans la vidéo précédente sur le deck Kazoo. Je vous invite à euh, la voir parce que le deck est incroyable. C'est d'ailleurs mon deck tryhard du moment. Et accessoirement, au début de la vidéo, je fais une petite euh, mini-intro de 4-5 minutes pour présenter un petit peu euh, le projet par rapport aux vidéos sur les poules 1, sur les poules 2. Je vous donne des petites euh, astuces, entre guillemets des petits conseils. Donc vraiment, je vous invite à regarder la vidéo précédente si jamais vous ne l'avez pas vue. Et vraiment, bon de regarder toute la vidéo, mais vraiment ne pas euh, skipper la petite intro. Comme ça, vous allez savoir ce qu'il va y avoir sur les decks pool 1, pool 2. Etc. Donc dans la vidéo je vais vous proposer euh, le même deck version pool 1 et version euh, pool 2. Alors c'est le deck reveal. Alors vous allez voir euh, les deux versions sont totalement totalement euh, différentes. C'est normal la méta n'est pas la même tout simplement. Euh, donc on va commencer par la version pool 1 du reveal. Évidemment dans cette vidéo moi je suis pool 2, je vais jouer en pool 2. Sinon je vais me faire fracasser. C'est un petit peu dommage. En tout cas le... pas forcément fracasser mais bon le deck évidemment est moins fort. Donc euh, c'est une version reveal, donc basée sur... Le, bah, la capacité reveal, révélée, euh, tout simplement. Donc, la clé, c'est vraiment le Odin qui va activer les effets révélés de vos autres cartes sur l'emplacement. Donc, ça va réactiver les effets révélés. Donc, on a évidemment le White Tiger. C'est la carte emblématique, la carte clé du paquet euh, qui permet de ramener euh, un euh, 7 de puissance. Donc, euh, avec Odin, on va re-ramener un 7 de puissance. Donc, en fait, ça fait 8 plus 7. Et accessoirement, ça peut prendre les lieux qui ne sont pas euh, disponibles, les lieux qui sont bloqués, tout simplement. Donc, ça, c'est très, très intéressant. On a la Gamora parce que ça fait beaucoup de stats. C'est énorme et c'est quand même important d'avoir les curves 3, 4, 5 ou au moins 4, 5 qui sont doublés, parfois même 6. Parce qu'on euh, peut euh, gagner une game en perdant un T2, un T3. Enfin, en termes de courbe de mana, je parle, c'est-à-dire euh, passer un T2, un T3. Par contre, si on passe les tours clés, c'est-à-dire 4, 5, 6, là en général, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est vraiment pas choquant de doubler les, T, euh, les T5. Et je trouve que Gamora est très intéressante comme carte. On a la Jones. La voilà, Jones, c'est une carte qui rentre dans tous les archétypes. C'est probablement la meilleure T4 du jeu, je trouve. C'est hyper hyper intéressant et accessoirement, à Codin, ça fonctionne. On a l'Enchantress. Pourquoi l'Enchantress Parce qu'on est sur un deck de pool 1. Donc, le deck le plus présent, c'est le deck Kazoo, que justement, vous avez peut-être vu hier sur cette chaîne. Et euh, le deck Kazoo joue avec Blue Marvel, joue avec euh, euh, Kazar et Onslaught. Et donc forcément l'Enchantress va permettre de gagner ce deck là. Euh, sinon c'est un petit peu compliqué vu que dans le deck on n'a pas la possibilité en pool 1 d'avoir le euh, j'allais dire le gangropter. Non. Le euh, Killmonger, voilà, le Killmonger qui est un pool 2 qui détruit les petits, les petits euh, 1. Donc forcément voilà, 13, est très intéressante. Euh, vraiment TK contre ce deck-là. Accessoirement contre Rhino, mais si je dis pas de bêtises, Rhino est une carte de pool 2. Euh, je crois. On a le, oui, le Wolves Bane qui est très sympa aussi pour chaque autre carte que vous avez ici puissance plus 2 donc c'est une capacité révélée, ça prend beaucoup de stats et accessoirement euh, ça se joue vite on curve parce qu'on a les, Minister Sin... les Mister Sinister par contre qui permettent d'avoir deux créatures sur le board euh, sur la même ligne donc on peut faire T1, T2, une tout T3 et, et on a déjà une grosse, grosse euh, beaucoup de puissance. On a le petit euh, Tyroners qui va bien pour le coup puissance euh, plus 2 à 3 de vos cartes, c'est 3 de vos cartes on board donc c'est assez cool. La petite Médusa, cette carte est à l'emplacement du milieu, puissance plus 2, donc c'est un effet révélé, donc ça marche avec l'Odin. On a le Wondoo, retire la carte du dessus du deck de votre adversaire, alors le problème c'est quand c'est Chavez, si je dis pas de bêtises, il y a un espèce de bug dans le jeu qui fait que 9 fois sur 10 ça va enlever Chavez. Mais tous les decks n'ont pas de Chavez, et Wondu reste une carte intéressante, le petit Rocky Rocket parce que ça a une capacité révélée, ça a un petit peu de puissance. J'avoue que le Wondoo côté révélé pour ça, ça... Pas trop de sens, mais bon, c'est important d'avoir des curves à 1. Accessoirement, vous pouvez enlever Wondoo et mettre une Electra, c'est clairement pas choquant. Euh, moi j'aime bien Wondoo parce que ça prend l'information. Et Encore une fois, si vous jouez contre un deck par exemple, euh, bah typiquement, vous jouez contre le deck en pool 1, vous jouez contre le deck Kazar, enfin Kazar euh, kazou donc aggro avec les cartes continues qui, normalement, dans la version la plus optimisée, ne joue pas Chavez. Bah finalement, si avec ça euh, vous lui cassez. Le Khazar, le Blue Marvel ou le Unslow ou le Spectrum. Bah en vrai, vous êtes méga bien. Euh, on voit qu'il n'y a pas forcément de Spectrum dans la version Pool 1. Bref, en tout cas, voilà, il n'y a pas forcément de Chavez, je trouve, dans toutes les listes. Euh, le petit Nightcrawler qui va bien. Donc ça, c'est vraiment le deck Pool 1. Et la version euh, Pool 2, je vais vous la proposer. Reveal Pool 2. Alors, vous, vous allez voir, elle est totalement, totalement différente. On a du Sunspot. On a de l'Iceman. Euh, donc évidemment, ça c'est pool 2, sunspot, à la fin de chaque tour, pour chaque énergie non utilisée, puissance plus 1, Iceman, ça bloque l'adversaire, c'est joué dans presque tous les decks, ça c'est très très intéressant. Le petit Nightcrawler, bon, c'est très intéressant. La petite Angela, euh, parce que finalement, on a une curve intéressante où on va parfois Angela into Storm, into Jess. Et en fait, juste, Angela, on a pas, on joue pas comme un zoo, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de points sur Angela, mais parfois, juste Angela Storm, bah ça peut que l'adversaire va pas forcément se battre pour Storm. Euh, je vous expliquerai Storm après. Donc, Volsbane, on connaît. Donc, voilà. Storm, euh, ça inonde l'emplacement. C'est-à-dire qu'au prochain tour, en fait, l'emplacement change dans un emplacement où ce sera marqué. Au prochain tour, euh, euh, en gros, il nous reste un tour pour jouer sur ce, sur ce lieu. Et après, est, il est bloqué. Donc, euh, quand vous faites genre Storm into Jess Jones, bah, en vrai, vous gagnez le lieu. Quand vous faites... Vous n'avez pas forcément toujours, Jen toujours Jess Jones. pardon. Parfois, enfin, bah, vous faites Angela Storm into... Juste Wallsbane et vous gagnez le lieu. Euh, derrière, il est bloqué. Donc derrière, vous pouvez vous balader. Ou alors, Enfin, comment dire Après, il vous reste plus qu'un lieu à gagner. Donc c'est plus intéressant pour vous euh, sur deux. Donc l'adversaire, s'il place je sais pas, son T4 sur un lieu et vous, vous placez votre T4 sur un autre lieu, bah en fait, déjà, vous avez l'avantage parce que vous en gagnez un déjà. Et lui, il a perdu finalement un, un, un lieu avec un T4. Il euh, y a la Jubilee qui est très intéressante. Jouer une carte de votre deck sur cet emplacement. Donc... Euh, ça peut ramener des Jones, des White Tiger, je l'ai enlevé, euh, des euh, Odin, et euh, surtout Infinote évidemment, et c'est pour ça qu'il y a Sunspot aussi. Euh, parfois, on va faire White Tiger into Odin, on va vraiment faire le côté Reveal très puissant avec Hearth, euh, White Tiger, Odin, et parfois on va faire Jubilee, Infinite. Out. parfois on va faire euh, T4, on va faire Jones, euh, T5, on va rien faire. On a un sunspot on board, donc il récupère 5 de puissance. Et derrière, Infinite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est Storm. C'est que quand on a gagné une ligne, si vraiment l'adversaire ne peut pas gagner, ne peut pas revenir sur cette ligne, c'est-à-dire il n'a pas des visions, il n'a pas des Nightcrawlers, on passe le tour 5. Et T6, on fait juste BAM, Infinite. Et en fait, on gagne forcément la ligne, enfin pratiquement tout le temps la ligne avec Infinite. Donc en fait, on a gagné une ligne avec Storm, gagné une ligne avec ça, vous voyez. Donc c'est très très intéressant. Donc, vous voyez, c'est vraiment des decks reveals. Deux decks reveals, mais vraiment dans des, euh, entre guillemets, un peu archétypes différents. Du moins, la version Pool 2, elle a un plan de jeu alternatif euh, que la version Pool 1 n'a pas. Forcément, il y a moins de cartes. On va partir in-game euh, avec le reveal Pool 2. Euh, hop là, le setup qui change. Ce que j'avais dit, hein, d'ailleurs, dans la vidéo précédente. Si jamais il y a des... Euh, euh, voilà, si jamais vous avez des idées pour améliorer le setup, ou même si vous êtes un petit peu doué en graphisme, en fait l'idée c'est que j'aimerais bien que le contour soit un petit peu argenté peut-être, parce que là en fait j'ai pris le même contour que le jeu, euh, mais voilà. En tout cas pour le moment j'ai ce setup là, je trouve que c'est pas mal, ça permet de, de voir évidemment les... un peu mieux, hein. c'est zoomé en fait tout simplement. Euh, L'écran est zoomé, je snap t1 moi pour le coup. Euh, on va, il se au centre, ça peut bloquer un peu la curve de l'adversaire. Quand vous jouez une carte ici. Quand vous jouez une carte ici, elle est détruite. Bah écoutez, c'est plutôt bien pour nous. Parce qu'avec le White Tiger, on va pouvoir aller à gauche. Ok. Donc je snap T1, c'est une stratégie qui marche. Hein. Pour le coup, si vous avez un bon win rate, ça a du sens. Faut pas snap T4, T5 ou T5 parce que l'adversaire, il sait si vous avez gagné ou perdu. L'avantage, donc on va se battre au milieu, je pense, avec le Storm. Ou alors on fait Sunspot à droite. Et on fait Storm into Billy au mid. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Armor. Ok, intéressant. Donc c'est un zoo en face. C'est un... Comment on appelle ça Un Kazoo. Euh, Match up peut-être compliqué. Donc, on va faire le Storm au milieu. Ok. On va Storm au milieu. C'est bizarre qu'il ait fait Armor à gauche. Il aurait pu prendre le domaine de la mort. C'est intéressant. Donc on détruit le terrain. Est-ce qu'on fait Jubilee ou Jones ah, Il va quand même souvent gagner le lieu. Est-ce grave Ou alors on essaye de se battre à droite. Genre on dit on abandonne au, mille, au mid. Dans ce cas là on fait Jones à gauche. Jones à droite. On passe au mid. Ah non mais Infinite il va mourir ici. Ah c'est moche ça en vrai. En fait on... on peut perdre là. On va Jones. Euh non on va ah, Jubilee peut-être. Hein. Ouais. Jones c'est 8 points. Il va se battre au mid. Je crois que j'ai perdu là. Enfin, je suis pas tout le temps perdu mais. Je crois qu'il faut faire ça. Je crois que j'ai souvent perdu là parce que je peux pas gagner le domaine de la mort. Cosmo. Ouais. Lock, net, Jubilee. Mais le problème c'est qu'on peut pas aller à gauche à part si on. Ouais. À part si on a le. Lui, voilà. Vamos. On fait ça. Le seul hic c'est qu'il faut que ça aille à gauche mais si ça va à gauche on a gagné donc là on a une chance sur deux de gagner la game Si ça va au milieu après on aura toujours Odin derrière remarquez. donc on a deux chances Deux fois 50-50 de gagner Ah non mais on a forcément gagné parce que ça va au milieu et ensuite ça ira à gauche Sachant que lui il peut pas aller à gauche et Je pense que c'est un kazoo hein, pour jouer armor parce que armor c'est vraiment pour protéger ses, ses petites créas 1 Et c'est bizarre de rentrer Cosmo dans la version ouais, Il nous a bien posé problème L'idée c'était vraiment d'aller chercher le white tiger en fait Voilà, bon, je l'ai eu à la main mais C'est de faire white tiger et essayer de gagner le domaine de la mort Attends mais j'ai cliqué Ah j'ai pas cliqué pardonnez Ok Va à gauche c'est quoi le sus mais ça change rien Ça change absolument rien Allez Et Je pense qu'on a gagné là On va là Et on finit par Odin Elle plaît, hein? Attends, ah non, non, non, non, non parce qu'en termes de points, on n'est pas bon là. Euh, on a déjà un peu de retard. Non, non, en termes de points, on n'est pas bon du tout. Parce qu'on fait Odin, mais en vrai, on s'en fout, on a gagné à gauche. Donc en fait, je pense que c'est mieux de faire Angela Jones. Ça enfin, en enlève les stats du lézard et ça devrait nous faire gagner, non? Voilà, ça fait 4. 4 et 3, 7. Donc on a 7. 7 et 3, 10. Et lui, il est à 2. 2 plus Chavez, il gagne. Il gagne en fait. Techniquement, il gagne avec Chavez. Par contre, s'il n'a pas de Chavez, euh... il gagne. Hein. Bah, on fait ça. Et sur Chavez, il a gagné à droite. C'est intéressant. Hein. Il part. Bah, J'ai pris le risque là. Après, peut-être qu'il avait peur quand même que je gagne. Peut-être qu'il a quand même Chavez et il se dit ça va me faire perdre. Nice. Mais... win. Et euh... Ouais, c'était intéressant intéressante cette game, vous voyez la puissance du truc là, quand il y a des lieux qui sont bloqués, c'est trop bien, typiquement. Quand l'explication va à l'encontre du gameplay, c'est chouette. Aucune carte ne peut être jouée ici. Ah. <rire> c'est pas grave, <rire> écoutez. On va y aller quand même, hein. On va quand même y aller. Hein. Nova Nova, donc c'est sûrement un deck sacrifice. Après, Nova, ça peut être joué dans les decks contrôle avec des Killmonger. Rigolo ça. On n'a pas de curve à deux. C'est un peu grave. C'est un peu chiant. Après, il y a Sunspot, donc on récupère les deux avec le Sunspot. Mais bon, s'il joue ça, c'est qu'il joue peut-être Killmonger. Même dans les versions sacrifice, il y a Killmonger. Angela. L Énergie plus 5. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal du tout en vrai. On va faire White Tiger au milieu. Ou à droite. Et Iron Earth au milieu. Et en fait, on fera Odin ensuite. Ah ouais, mais si ça va à droite, on est bloqué. Si on fait ça, tout ça, c'est peut-être plus intelligent. Comme ça... Je crois que c'est plus intelligent de faire cela. Ah ouais mais lui il va quand même aller à droite. Ah ouais, mais c'est pas grave en vrai. Ouais. Ça c'est relou. Hein. Je pense c'est le play. Mais je pense que ça revient un peu au même. Hein. Ah zut. Ça c'est zut parce que ça va aller à droite, ça va me bloquer mon Odin. Oh là là. Oh là là. Après j'ai un nightcrawler hein, qui va à gauche. Il hein. faut quand même récupérer euh, à gauche. Hein, mais Oh zut, je pourrais pas Odin parce que tout va se déplacer à droite. Après, j'aurais pu attendre. Peut-être j'aurais dû attendre. Ah non, pas avec Nightcrawler, c'est bon. En fait, je bloque le lieu avec Nightcrawler. Je fais Nightcrawler, Wallsbane. Oh mon dieu, je suis un génie. Vous voyez, je bloque le déplacement avec Nightcrawler. Et ensuite je déplace Nightcrawler à gauche et je pourrais faire Odin à droite. Et Odin à droite va, sur, va proc sur White Tiger, Iron Earth. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Cosmo en pool 2. Voilà. Enfin, parce qu'en fait les decks reveal... Il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez, on a quand même en pool des conneries. Mais j'ai l'impression qu'en chanter, c'est moins joué de Cosmo quoi. Si t'as joué une carte tech, après tu peux jouer les deux. Ok. Là on était 5. On peut faire Storm au mid. Iceman au mid. Ouais, on a gagné. Là. De toute façon, on a Odin qui va proc tout. Donc à droite, on a forcément gagné. Ça va proc White Tiger. Donc il y a une 7-7 là. Enfin, une 7. Ironers, donc il y a plus 6, plus 6 sur mes cartes. Wolfbane, donc lui, il récupère plus 6, plus 6. Enfin, pas plus 6, plus 6, plus 6. mais. Ice. Nice, nice. On va bien faire un Jubilee Infinite. Bon, ça reste rare, hein. Et... Ah, c'est snap, mais j'aurais. Ok, bon, ça va. Le problème, c'est quand il y a ça euh, et que lui, il révèle un monstre. Pas forcément snap, quoi. Je veux pas me battre à gauche. Vu qu'il y a Angela, je pourrais pas gagner à gauche. Enfin, je pourrais gagner, mais juste avec un, une Infinite, quoi. On va essayer de gagner à droite. On va storm, euh, enfin, au milieu. On va voir. On va voir, on va voir. Bon, il a il a pas mal investi à gauche. Hein. En plus, c'est des grosses cartes. Hein. Angela, Sunspot, Cable. Bon, Cable, c'est pas fou, mais... Ça en fait, empêche que ça fait de la stat. Autour 3, 4, 5. On peut plus rien jouer à gauche. Oh, waouh. On va jouer ça. Hein. Après, l'avantage, c'est qu'on a un Nightcrawler qu'on pourra déplacer à droite. Bon, il va... Par contre, il va bien se battre au milieu. Mais c'est cool, on a de Jubilee en follow-up. Mais en vrai, il va vraiment se battre au milieu. Parce qu'en vrai, à gauche, il se dit j'ai plus ou moins gagné. En tout cas, j'ai beaucoup de points. À droite, euh, on va pas pouvoir trop jouer à part juste le T6. Là, il passe. il passe, Ok, ça me va. On va Jubilee quand même. Hein. La bataille du mid est importante. La... Ouais, la bataille du mid est importante. En vrai, je pense qu'à droite, je peux gagner. Hein. White Tiger super Oh c'est pas si mal Est-ce que je gagne à... Par contre je... je perds au milieu Bon je perds au milieu Faut gagner maintenant à gauche Ah ouais je perds au milieu Parce que euh... Ah zut On a pas eu de chance là dessus hein. On a ramené un 1 Ah c'est dommage Je pense qu'on a perdu le match ah, C'est sûr même je pense qu'on a perdu le match. Je ne vais pas concede parce que j'attends de voir. En fait il est bloqué à gauche. Moon girl. Donc il va mettre un gros truc à droite. Ah non, on a Iron Earth qui peut... Oh waouh, il y a peut-être moyen de gagner. Hein. Non mais il y a peut-être moyen, il y a grave moyen non Grave peut-être pas mais... Ah zut par contre. Non, parce que en fait je peux gagner au milieu, mais je gagnerai pas à gauche. En fait, il faut qu'on en Iron Earth. Ah, c'est dur. Hein. Il faut qu'il booste 2 à gauche. Ah, ouais, non, il faut qu'il booste 2 au milieu. Lui, il va juste jouer à droite. C'est trop RNG là. C'est trop RNG sur Iron Earth. Ah, dommage de pas avoir. Je vais concede ici. Là pour le coup j'ai tout le temps perdu, hein. c'est ce que je dis dans les vidéos, c'est qu'il ne faut pas concede, il faut aller au bout des choses comme ça, vous mémorisez de la donnée. Euh, ce qui gagnent, c'est pas ceux qui gagnent en points, c'est ceux qui gagnent en théorie. Donc euh, quand on va dire le jeu sera compétitif, le niveau des joueurs va augmenter et là pour le moment les joueurs ils testent des choses et tout. Euh, même les joueurs méga tryhard, ils tryhard mais ils testent des choses. Euh, moi je suis un joueur méga tryhard et là pour le moment bah, j'essaye quand même un maximum de decks. Quand il y aura de la compétition, enfin si jamais il y a de la compétition sur le jeu... Euh, les gens qui auront juste une meilleure cote que moi, je vais les battre parce que j'aurai récupéré un maximum d'informations et donc j'aurai plus de... J'aurai plus de skill, on va dire que... Euh, on va cliquer ici. Ouais, oui, je... T'inquiète pas, bro. Euh... Pi, pi, pi, pi, pi. Spot. Ou alors on garde pour Angela. Peut-être on ne fait rien. Donc ouais, ça c'est très très important. Alors, à part si vous êtes sûr de perdre, à part si ju juste Chavez vous fait perdre, mais vraiment récupérer de la donnée et, ne con et essayer de concede le moins possible. Enfin, de partir en retraite le moins possible. Okay. Bon j'ai une jolie main là avec pas mal de points. En plus euh, Nightcrawler ça marche bien avec Angela. On vous jouer une carte ici, elle retourne dans votre main. Ouais c'est cool avec ça. Et ok, okay. Orfi, ouais, il m'a volé un 8 quand même. Hein. Bon, après je gagne au mid et je gagnerai sûrement sur ici grâce au White Tiger. Donc je pense que j'ai gagné le match. Ouais, il a pas, pour... j'ai pas forcément gagné au mid très souvent. En vrai je vais Nightcrawler ici, GS ici. Comme ça je rajoute vraiment des points. J'aurais même pu aller à droite. Là je fais ça. Ça bah, c'est tricky. Gamora. Donc il a beaucoup, pas mal de points. Mais en vrai, euh, il peut pas rattraper les 17. Il peut pas rattraper les 17. Donc j'ai juste à faire ça. Je d'accord hein. Il peut pas rattraper les 17. Enfin... Je pense qu'elle a perdu là. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien bourriner au mid. Et vraiment, il les... y, y a des decks qui n'aiment pas du tout les lieux où on ne peut pas aller dessus. Les lieux bloqués. Nous, on adore. quoi. Nous, c'est ce qui nous fait gagner. Hein. Ça, ça nous donne un winrate énorme. Hein. Parce qu'en plus, on a le petit Nightcrawler en plus. Là, juste le Nightcrawler aurait suffi. Okay. On va essayer de profiter un peu de l'île de muir Ça c'est vraiment incroyable comme carte. Ça c'est le meilleur T1 je pense enfin, Quand vous le prenez en face en vrai vous faites la gueule hein. Ça casse vraiment les curves quoi. Ok On a pas de T2 pas de T3 mais on en aura je pense Oh c'est pas mal pour nous ça parce qu'on a un deck très très, très, très euh, lourd Ouais, Ça les limbes c'est cool hein. Les limbes c'est vraiment bien Bon on n'a pas de T2, est-ce qu'on aura un T3 Quand même Oui Pas du jeu Par contre on va mélanger notre deck Notre main, notre deck C'est dommage j'en avais de Jubilee Bon il est énorme à gauche Un peu chiant même mais... On peut essayer de contester hein, en mettant des trucs Allez on va, on va un peu contest quand même avec Angela Nightcrawler Ouais, ouais. L'idée, c'est quand même d'essayer de, de, de profiter aussi du plus 1 sur tout, toutes nos cartes. Ouais, je n'ai pas trop de retard, donc c'est bon. Là, je vais White Tiger au centre. Euh, non, non. Parce que lui, il, ouais c'est pareil en vrai. Je fais je, je, pareil, je pense. White Tiger au centre. Oh Okay. Il est tricky ce match J'aime bien J'aime bien j'aime bien. Euh, si on passe on a gagné parce que Sur 6 mana on prend 6 ici. Et ensuite on fait juste une Je pense enfin, si on passe on a gagné Après Odin c'est strong Mais hein. Odin ça fait pas forcément gagner pas sûr que si je passe je gagne je... Ah non parce qu'il a Nightcrawler Donc il peut te déplacer je suis pas sûr de ça. Je pense que je vais juste Odin. Ou alors je fais Iron Earth ici. Non, je vais pas passer. Ouais. Je me doutais d'une fourberie. <rire> je me doutais de la petite fourberie là. Vous voyez, on a égalité à gauche. Donc si on fait rondin au mid, on devrait peut-être gagner vu qu'on a Iron Earth après sachant qu'on a un mana flottant donc on va forcément gagner avec Saint Pot à gauche après il faut gagner au mid et Odin devrait nous faire gagner au mid quoique je décale Nightcrawler non je pense c'est bon là je pense c'est bon hein a voir combien il y a de points mais. Non ça devrait être bon. Faut juste que l'Iron chope un des un de ceux du milieu. Non on perd. On perd parce que. Ah non On perd de 1 point. Parce que il y a 3 points d'écart, 4 points d'écart. Donc en fait, statistiquement, vous voyez, il fallait qu'Iron chope White Tiger ou Odin. Donc si ça chopait un des deux, c'était gagné. Euh, et voilà Donc c'est ok comme play hein. C'est ok Statistiquement En vrai il y a beaucoup de créatures Donc je sais pas trop Il y en a 2 3, 4, 5, 6 7 à droite Il y a 7 créas Et j'en ai 2 sur 7 à choper Et au moins une fois sur 3 Il y a 3 coups en gros Et j'ai 2 sur 7 Vous voyez je, je suis pas trop mauvais statistiquement après, il y avait peut-être des Elle était vraiment intéressante, cette gamme, en vrai. Je pense qu'il y a peut-être moyen de la gagner. Enfin, en vrai, de jouer un 70-65%. Mais mais bon, pas sûr. Franchement, pas sûr. Je vois pas trop l'idée, l'intérêt de mettre ça là. Qu il qu'il va même pas savoir où ça va aller. La partie se termine au quatrième tour. En vrai c'est pas bien grave Parce que une c'est vraiment fort Si on a des mana flottants, on va gagner des les, les points un peu tricky. Je crois que ça va se jouer sur l'Institut Xavier en mode RNG oh. Mon dieu, bon ça c'est vraiment une game full RNG hein. Ça se termine au quatrième tour et ça se joue sur le Xev On va voir ce qu'on a Il a un 8 Il va sûrement gagner je pense on a C'est quoi ça Déplace toutes les cartes adverses, je vais sur mon On fait Storm hein, au milieu Pas que la partie se termine. Euh, ouais ouais ouais, intéressant. Là il va bourriner en pensant que c'est fini. Oh en plus en vrai Wang c'est super bien avec mon White Tiger Win à droite Eh non mais man <rire> on a encore deux tours à jouer sorry bro Ça c'est une carte de poule 3 Ça c'est trop bien on a y, on a ça On peut même faire ça. Comme ça, ça a des chances d'aller au milieu. Est-ce que ça, on veut que ça aille au milieu En vrai, s'il si gagne au mid, on a perdu. Ah non, on n'a pas perdu. On a spot. On va faire ça. On va, aller, on va juste faire ça. Donc au mid, il est abandonné. Vous voyez et, euh, et donc, euh, avec Storm, on a gagné en fait. Il peut plus aller au mid. Enfin, il peut avec Nightcrawler en somme. Et donc, à droite, nous on a abandonné. Mais vous voyez, en fait, ça a un peu bait. On, on a bait le, la fin du quatrième tour. Donc, il a bourriné à droite. Il faut jamais faire ça, hein, abandonner une ligne avec autant de points. Et donc, là derrière, en vrai, on fait juste euh, Angela Jones. On a gagné, je pense. Et pas de conneries. À moins qu'il arrive à trouver un moyen d'aller au mid, mais. Pourtant, il a eu euh, lui, ça, lui. Hein. Et nous, on a eu un petit truc. Hein. C'est bon. Odin. ça fait pas gagner. Hein. casse le terrain, mais on s'en moque. À moins que ce soit un terrain bizarre. 21, 20, 6-0, 28. Donc, gagne les 8 points ici. Vous voyez, ça se joue vraiment euh, sur des petits détails, mais. Là le côté j'investis à fond à droite là, Finalement ça a fait perdre la, la partie Donc ça c'est cool hein, les casse pour ça Dans bon, Storm c'est mieux qu'un casse Parce que en plus ça bloque ça un, un emplacement Bon l'avantage de Nightcrawler C'est que si jamais il y a un lieu horrible on peut toujours déplacer notre truc Genre typiquement un lieu euh, qui bloque Enfin qui L'énergie là Donne un d'énergie si on n'a rien dessus Oh, quicksilver, c'est très rare, ça. On n'a pas de curve. Enfin, pas de 2. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est 3-4-5-6. Ou 4-5-6. Ouais, 4-5-6, si on a 2. On peut faire 2-4-5-6. Ou 3-4-5-6. Il ne faut pas faire 2. Enfin, il ne faut pas faire genre 4-5-6 juste. 1-4-5-6, c'est un peu sick. Euh... Bon, après, il a des moins 1 ici. Je fais pas Storm à gauche. Storm à gauche et into Jubilee à gauche et comme ça on a, on a gagné à gauche et on gagnera ensuite juste avec infinite Note en Bam pomme de terre Ah après on n'a pas forcément gagné avec Jubilee à gauche même mais... En vrai si on fait Sunspot on a gagné à gauche Après même ça, ça, ça révèle qu'après Ah j'ai peur Ah mais je pense que c'est ok Parce qu En plus on a le Nightcrawler Donc là, on va passer. Ah, peut-être fallait sunspot. Mais vous voyez, vu qu'il est pas révélé. Est-ce qu'on passe ça, On fait une finote et on a gagné. Après, il faut pas perdre à gauche. Mais en vrai, on a 2 plus 2, on a 4 points. faut vraiment ramener un truc horrible pour perdre. Pour ça. Sérieux, si on perd comme ça, c'est débile. Hein. Il y a 4. On a 4. Nightcrawler donc on fait ça la ligne est bloquée et on fait une Finote euh... c'est lui qui a l'initiative donc il peut même pas jouer Chang chi après nous vous voyez ouais, je, je dis pas de conneries mais je pense qu'on a gagné là ah, putain il a une Finote ah non mais pétard pardon putain excusez ah mais ça fait égalité et on gagne pétard pardon euh, j'avais pas capté qu'en fait il avait rien fait autour d'avant my bad my bad pas, là j'ai pas été focus bon ça change rien en vrai je pense que c'est mieux de mettre une finote à droite mais... vous voyez c'est le moins 2 hein, qu'il a fait perdre hein. les moins 2 sur ses créa et c'est la différence de stats magnifique ça se joue pas grand chose mais bon quand on gagne c'est qu'on joue bien Nice. Boum. Elle est pas si mal cette quête. Pas ce lieu. Un truc, hein, vu qu'on a un lieu un peu lourd. C'est quoi on... on bourrine à gauche. Comme ça, on dit à gauche on a gagné. En vrai, à gauche, on a vraiment beaucoup de points. Sachant qu'on a sunspot, donc euh, si on paraît un tour, on gagne quand même des points. Sunspot, C'est magnifique. Hein. En fait c'est important dans un deck d'avoir de la flexibilité D'avoir entre guillemets plusieurs archétypes dans le même deck Ou plusieurs plans de jeu dans le même deck Au début j'avais fait vraiment un deck full big Avec sunspot, Jubilee, que des grosses créas Mais en fait c'est juste ça marche pas quoi C'est rigolo sur le papier mais en fait ça fonctionne pas Oh Merde Ah non mais pas merde je suis bête Je joue quand même lui hein Quoique ouais, quoi que, on peut attendre hein. Et Je le joue Non pas merde du tout en vrai. Parce que nous on a le White Tiger donc on va mettre des 7-7 ici. Donc en fait euh, l'adversaire, après il... il joue Storm, c'est que... Bon après lui il joue des... des déplacements donc il peut aussi aller sur son lieu. Et le Storm c'est bien dans plein d'archétypes vous voyez. Et le Raft c'est... Alors le Raft c'est pas forcément bien pour notre deck parce qu'on a pas une curve extrêmement énervée, extrêmement agressive. Mais je pense pas que lui non plus ait une curve agressive c'est vrai que quand tu récupères le T6 à 0, à part si c'est Galactus, c'est un peu bizarre. Bon il peut encore gagner à gauche hein, parce que le Raven, le Kraven pardon, quand ça va se déplacer avec Emdal et tout, il va prendre beaucoup de points. Il peut rajouter des trucs et tout. sauf quand même faire gaffe. Bon lui c'est vraiment une 1, c'est juste pour la jouer, pour la curver. Il a fait le Hulk Buster. Bon, il est 6. Cloak. Va remplir cet emplacement. Bon, on va remplir, non Et ça, ça, Et comme ça. Est-ce que ça nous plaît ah, en fait, ça me plaît, mais en même temps, j'ai envie que le White Tiger aille au Mid. Ça m'ennuie un peu. Mais bon, j'ai tellement envie de remplir, quoi. Téléphone. Inconnu. Euh... Ah, C'est pas évident. Est-ce ça comme play? Ah, Je suis pas sûr de moi là. J'ai eu une finote. Ça va au milieu, j'ai gagné. hein. Ah non, il va... perdu, non Ah non, j'ai une fille. Gagne à gauche. Bon, l'avantage c'est qu'on peut passer. On a Sunspot. Par contre, on peut jouer que à droite, quoi. Soit à 0, à 20. Euh, Qu'il soit à 0, ou à 6 mana, c'est la même chose. Ah enfin, non, c'est pas la même chose parce qu'on a Sunspot. Donc non, c'est même pas du tout la même chose. En vrai, à gauche, on reprend des points. Là, ici, on va prendre plus 5. Et tour d'après, on prendra plus 6. Donc, on prend plus 11 à gauche. Donc, en vrai, on est à 24 plus 11. On est à 35. On est à 35 à gauche. Et à droite, on sera à 20 plus, euh, plus X. C'est merde. 24. Mm -hmm. Ah, attendez. On pourrait ne pas jouer une Finote et faire Odin, et ça nous fait gagner le mid. Mais en vrai, on s'en fout de gagner le mid. Après, on a un Odin sur White Tiger, sur Wolfsbane, sur Ironer, c'est gros. Mais je pense que c'est moins gros qu'Infinote. Hein. Parce qu'en vrai, au mid, on va sûrement perdre. On est ouais, d'accord. Hein. Franchement, ce play-là, je pense qu'il fait tout le temps gagner. Dans ma tête, en tout cas, il faisait souvent gagner. Parce que S'il fait Amdal, il déplace. Et donc, en fait, c'est le mid qui est, qui est bourrin. Donc, j'ai quand même l'impression que ce play-là, il est meilleur. Surtout que ça, ça améliore mon sunspot. voyez, on prend les 8. Et encore une fois, on prend les 8 euh, parce qu'on a snapté. Hein. Ça monte. Hein. Ça monte, ça monte. On a un bon deck. On est focus. Euh, ce que je disais dans la vidéo précédente, mais en fait, plus votre deck est facile, plus vous avez des automatismes avec votre deck, plus vous pouvez vous concentrer. Parce qu'en 30 secondes, c'est compliqué. Sur les patterns adverses. Et en fait, c'est ça, la, la difficulté du jeu, c'est d'arriver à bien jouer tout en ayant une, une vision de la main de l'adversaire. Je ne veux pas forcément snap T1 quand j'ai des mains infâmes comme ça. Là, ma main, elle fait rien. Si j'ai pas de T2, je ne veux pas snap. Je ne veux pas de non plus, hein, mais je ne veux pas snap. Il peut toujours y avoir des lieux qui nous sauvent. Mais en vrai, cette main, elle est vraiment horrible, quoi. Walsband, c'est presque un truc qu'on peut presque virer, mais en vrai, il y a, y a plein de situations où il est cool, quand même, Où il fait gagner une ligne. On a cliqué, non C'est l'adversaire qui est lent. Euh, agent, agent, agent, agent. Oh, wow. Ah, en vrai... Aucune carte ne peut être jouée ici, c'est pas si mal pour nous, mais en vrai, on curve tellement rien. Ça, c'est bizarre. Des fois, c'est la carte au plus bas de votre main. Storm! Ouais, euh... ouais, je pourrais snap maintenant, mais j'ai tellement de retard. Je pense que c'est quand même pas judicieux de faire cela. C'est ça que je snap si jamais je gagne à droite Je gagnerai forcément une autre ligne avec infinite Out. En vrai tout dépend s'il gagne à droite ou pas Bon s'il gagne à droite je considère Borg, Il gagne à droite hein. Enfin, je gagne... Euh... Ah, quoi que. En fait, je gagne je gagne pas si il a Blue Marvel. Au pire, je coincide. Kazar. Kazar, je gagne plus. Enfin, Kazar into euh, Onslaught ou un truc comme ça, je perds. Blue Marvel ou, ou Onslaught me fait perdre. Je réfléchis s'il y a des spots. Où on peut gagner, mais je crois pas. En vrai, il a deux cartes en main. Il lui reste trois dans son deck. Blue Marvel ou Onslaught me fait perdre. Spectrum me fait pas perdre. Il y a des cartes qui me font perdre. Pas. Ça il n'a pas. cest à dire qu'il n'a pas une slot. Je pense qu'il a pas la carte. Enfin, je sais pas. Ah, il a Snap. Ça peut être un Snap Bluff. Mais là, vous voyez, il y a un différentiel de 6. Bon, c'est bien aussi d'utiliser parfois, le, de, de faire une retraite. Il faut éviter pour prendre de la donnée. Mais là, en vrai, une, une situation qu'on connaît bien. Je trouve que c'est le deck que je joue beaucoup, ça. Statistiquement, il y a quand même de grandes chances qu'il ait soit Blue Marvel, soit un slot. Donc, on va perdre. Donc ici, selon moi, il n'y a pas d'intérêt de rester et... Là, c'est juste une erreur bête de, de rester, je pense. On va, on va pas... Les, les six, enfin, encore une fois, même si on s'en fout, fout des 6 points, il n'y a pas d'information importante pour nous, quoi, dans ce spot. C'est un deck qu'on connaît et en fait, c'est soit il a la carte, soit il a pas la carte. Bon par nous faire rager et dire putain il l'avait au pire on gagne et l'a mais en vrai le c'est le le risk rewards c'est pas correct quoi voyez on a vraiment perdu parce qu'on a pas eu de T1, T2, hein. non je pense qu'on était vraiment pas mal on aurait pu essayer de gagner un peu plus une ligne peut-être fallait aller à gauche oh le peut-être un peu vite Ninja, Shadowland ah, Je m'en fous les effets continuent sont activés, je vais à gauche Ah il va à gauche aussi, pas une bonne nouvelle Ah c'est pas du tout une bonne nouvelle qu'il aille à gauche Moins que ce soit avec un petit bébé. C'est un bébé. Bon, on va à Wallsbane. Okay. Bon. C'est pas mal ça pour nous. Hein. Parce que s'il joue ça, ça veut dire qu'il joue des rhino. Il nous gagne en points. Ça c'est 5 points. Il hein. va tout détruire. Oh, il gagne. Pas, il nous gagne. Il y a White Tiger. Bon. Entre guillemets c'est bon On peut plus jouer à gauche On peut juste faire ça ici Ça là Peut-être ça là bah, C'est pareil pas vraiment pareil Là on a du retard Là on en a pas Ah maintenant Ok Bon si ça va à gauche on a gagné On est devant là euh... On a perdu dans ce spot enfin... Je pense qu'on a perdu dans ce spot On a pas tout le temps perdu En fait si on fait Angela Ah non parce qu'on a beaucoup de retard à gauche Dommage Nightroller arrive un peu tard c'est dommage Je pense qu'on a perdu ici en fait, si on fait Odin, si ça va à gauche, on gagne à gauche. Mais on fait égalité à droite et on perd en différence ici. Euh, Odin au mid n'a pas de sens. On bah, va juste concede ici. Lui, ça change rien qu'il snap. C'est juste que celui qui perd perd 8. Et là, encore une fois, il n'y a pas d'infos. Et c'est intéressant, vous voyez, parce que il y a plein de situations où je me dis je vais pas récupérer d'infos. Et en fait je me suis dit je passerai pool 3 au moment où je maîtriserai la méta pool 2. Et j'ai l'impression que je commence à bien maîtriser la méta pool 2 parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses que je vais découvrir. Pas en termes de cartes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, mais en termes de, set de setup. Donc peut-être que ça va être le moment de bientôt passer pool 3. Peut-être qu'après le reset, je pense qu'il y a un reset le 8, un truc comme ça. Dès qu'il y aura le reset, on, je passerai peut-être pool 3. Le problème de passer pool 3 c'est que je pourrais ce sera plus difficile de vous présenter des decks pool 2. Donc quand je vais les jouer pool 3, bah, peut-être je vais perdre avec et... et puis surtout la méta sera pas celle que vous allez vous affronter si vous êtes pool 2. Peut-être faut attendre un tout petit peu. Et de se battre au mid. Hein. arrives à curver, au pire on fait Iron Ok. Bon, on a la Jubilee. Pas incroyable, mais. On est à 5, il est à 9. La partie se termine quatrième tour. Ah. Hum. Faitant, ça. On a perdu, non? Iron Earth à droite, Nightcrawler à, Iron Earth à gauche, Nightcrawler à droite. Ah ça c'est horrible, hein. ça c'est horrible. Jubilee mais ça ramène euh, pas grand chose. La question c'est est-ce qu'il peut faire double tour comme nous quoi, double carte. En vrai si on fait Iron Earth là, Nightcrawler là, on perd ici mais on gagne, après il va sûrement le faire aussi. Là on a 4 points d'écart C'est pas mal en vrai On récupère les 4 Écoutez, je vais faire ça Alors on va tester hein Ah on perd En fait s'il avait 2 créa on perdait Euh ouais S'il avait 2 créa on perdait Et si jamais il avait une créa, on gagnait. Parce qu'en fait, on prenait le mid. Et... Ou alors, on prenait soit à gauche, soit à droite. Vous voyez Donc en fait, il lui fallait deux créas. Dans son deck, on savait qu'en main, il avait Apocalypse. Il a des trucs à 4. Il a des trucs à 5. Il a des tru... En fait, il a des combinaisons de 2 plus 3. Sachant qu'il avait un 6. Statistiquement, c'était, je pense, ok. Alors, c'est peut-être un risque. Là, pour le coup, il faut, il faut le faire, je pense. Parce que c'est quand même dommage là, de concede dans un spot où je pense qu'on gagne plus d'une fois sur deux. Oh, snap. Mais c'est intéressant. Il était vraiment intéressant ce spot. Ouais, il fallait T1-T3 T... euh, euh, ouais, T1, ou T2-T2. Mais ne pas, ne pas prendre le risque concede, c'est pas choquant. C'est un peu dommage de le faire euh, maintenant, mais... Euh... ok ok j'avoue que ce lieu il est chiant pour nous le lieu du, de la fin de la game en 4 tours on voit on a un deck qui est plutôt lent quand même ouais, je vais essayer de me battre à gauche là je fais jess à droite allez ah, ok. Je laisse à droite, je passe. En fait, le truc, c'est que si jamais je lui mets un truc à droite, mais qu'il perd, en fait, ça veut dire que sur le tour 5, je suis en train de gagner à droite, je suis en train de gagner à gauche. Si je passe, je reprends des points à gauche grâce au sunspot, et en fait, il y a une, forcément une autre ligne derrière. Donc, en fait, lui, il a deux lignes pour essayer de rattraper les deux. C'est pas évident. Hein voilà, je snap pas si j'ai pas Iceman. Hein. Mais là, je peux perdre la, la curve à 2. Hein. J'ai T1, T1, T3. Ça, c'est vraiment le slot qui peut partir, franchement. Si jamais vous aimez pas la carte. Moi, je pense qu'elle est correcte et qu'il n'y a pas forcément spécialement mieux. Et que c'est un truc qui peut quand même partir. Oh, ça va nous embêter tous les deux, ça. Ça va vraiment nous embêter tous les deux. Ouais, bien relou. Dans un, là, sur Jotunheim. J'avoue que si j'avais fait Iceman et que lui il avait rien joué, bah c'est rigolo Iceman sur Jutsu J'aurais sûrement euh, concede. Ça c'est vraiment horrible comme lieu. En fait, ce qui est bien c'est voilà, Wallsbane Odin. Quoi. Franchement, c'est surprenant quand l'adversaire essaye de se battre sur la ligne. Sentinelle Ok. Fun spot. Terra, c'est mieux. Oh bah on a gagné. Il va concede. Terra, c'est probablement la meilleure carte du jeu mais c'est pool 3 évidemment. Réduit de 1 le coût des cartes de votre main. Ça c'est forcément gagné. Pas va battre ça le gars. Ouais, je pense qu'il ne pas, il est fou. Pour hein. oh, le coup. À moins qu'il fasse un Cosmo à droite, mais même pas, parce que c'est moi qui ai l'initiative. Même Cosmo à droite, j'ai quand même mon White Tiger qui proc. Forme. Oh bah le truc c'est qu'on va quand même gagner à droite, hein. avec ça. On gagne à droite, on gagne au mid, on gagne à gauche. En fait, mais là il a rien fait pour Infinote. Même avec Infinote, il a perdu là. Là il va, je pense qu'il va coincer ouais. En fait quand tu as deux lignes, quand tu gagnes deux lignes sur trois, Infinite Note sert à rien. C'est pour ça que Storm c'est trop bien sur que Tu gagnes forcément une ligne, donc derrière Infinite, Note, bon, je, je réexplique, mais... Mais quand tu as un retard de 2, bah, c'est pas le deck qui te fait rattraper le retard, quoi. C'est un deck qui est censé gagner une ligne facilement. Ouais, je suis bientôt à 4K, euh, je suis bientôt à 5K. Dès, qu à, dès que t'es à 5K, tu peux pas dépasser, donc à 5K, je serais obligé de passer pour le 3. Je crois que c'est ça, hein, ou c'est en or, c'est 5K or. Mais Je crois que c'est 5K or ou 5K crédit. 5K crédit, ça va très vite. Hein. Là, ça doit faire euh, 4 jours, peut-être que j'économise. Mais je crois qu'en une semaine, on a 5500 ou un truc comme ça. Si on fait les missions uniquement, sans refresh les missions, je crois que c'est 5500 par semaine. Je dis peut-être des conneries. Et j'avais entendu un truc comme ça. Est-ce qu'on f... on a T1, T2, T3 Donc dans ce cas-là, et T4, donc je vais pas Angela into Nightcrawler. Je vais Nightcrawler maintenant. Je pense. Alors Electra c'est rarement joué en pool 3 parce qu'il y a qu'il mais j'avoue que c'est toujours cher. Après ça libère la place Ça reste chiant on Oh on a envie d'aller à droite peut-être On va faire ça j'entends hein. on peut Iceman Iron Earth À droite C'est pas mal hein Après on décale Ça veut dire qu'on joue un peu décalé Ça dépend de notre T5 t Sunspot. spot T5 en vrai si on fait Iceman Iron Earth Jess sunspot. Là où je sens le reveal, hein. c'est rigolo hein. c'est vraiment en mode un peu aggro. Ah, ah ça change rien. On passe. Note. Ça dépend où il va. En fait si on passe, il aura pas. Il aura les 9 à gauche ou pas Je pense qu'il ne faut pas passer moi mais. Jamais si je passe. Alors, si je passe. Je peux gagner à gauche, vous croyez Ah j'aurais du sunspot mais. Je vais passer. J'ai juste peur qu'il ait trop de points d'écart. Et lui. Ok. Donc là on fait une finote, donc à gauche, je suis pas sûr qu'il puisse gagner. Après on peut gagner à droite en vrai. Il y a combien d'écarts 11 points. Gagner à droite. En fait, sur Chavez, on a gagné. Je peux pas jouer à, à droite, lui. Et à Jones. Ah non J'ai perdu. En écart de points, j'ai perdu. Ah non, je gagne 2 lignes. En fait, il aurait dû mettre Dino à gauche. Ça faisait égalité au centre. En fait, là, il a fait une erreur, clairement. Ici, il fait dino à gauche. Ça fait 15. Donc, il y a un différentiel de 5. À droite, il y a un différentiel de 5. Et au milieu, il y a... Ah non, parce qu'il est 15, lui. Parce qu'il a le moins 1. Donc, en fait, à gauche, il y a un différentiel de 6. À droite, il y a un différentiel de 5. Donc, en fait, s'il fait dino à gauche, il a gagné. Mais bon. Lui, il ne sait pas. Mais il sait pas. Mais il sait que j'ai une finote. Je pense qu'il a pensé... J'allais faire une finote au centre Mais c'est totalement con Si dans ces cas là En fait S'il si fait dino Ouais Donc en fait là Je vois vraiment pas Si je me mets à sa place De spot Où dino au milieu Fait gagner À moins qu'il considère Que j'ai bluffé Et que j'ai pas Parce qu'il y a aussi Le bluff snap hein. Mais bon j'ai snapé t2 Donc c'est pas un bluff snap Mais quand vous Snappez t5 Et que vous jouez pas t5 Peut-être l'adversaire va se dire Oula Ok donc ça veut dire qu'il y a euh, le, il y a l'infinite derrière. Mais parfois vous avez pas l'infinite et vous êtes dans un spot où vous gagnez avec l'infinite mais vous ne l'avez pas en main et l'adversaire concede parce qu'il se dit il y a infinite. Alors si vous jouez aggro et que vous faites ça, le gars il est pas bête. Il va se dire bon, ah, logiquement il est pas censé avoir ça dans sa range, vous voyez. Les cailloux J'adore les cailloux moi. Angela là. Ok. Un Storm. Oh. Écoutez, c'est top ça pour nous. C'est grave, gra grave cool en vrai le domaine de la mort. Parce qu'on a White Tiger qui ira forcément à droite. Je pense qu'on a gagné le match si on gagne à gauche. Après ça dépend de ça. Hein. Le troisième tour, si on a un T1 et que lui il a un T... T6, bon bah, on va perdre. Euh... Et en fait, on n'a même pas perdu en vrai. On a Sunspot. Mais bon, ça, je pense que l'Institut Xavier peut carry quand même. Ah non, il peut jouer pour booster Angela quand même. bon On va voir, on va voir. La RNG. Ça c'est la RNG qui est agréable quoi. Ah non, ça a changé le lieu, je suis bêta. ah Je suis un gros bêta moi, attendez. Donc je fais euh, rock ici. Rock là. Euh, c'est ça, rock ici. Et rock là, c'est bien. Et on passe pour euh, Sunspot. Ou voilà, alors on passe carrément et on a une finote. Hein. Attends mais si on passe on a tout le temps gagné ou pas Non pas si lui il a une finote aussi. De toute façon faut pas passer maintenant je... Non, je vais quand même faire un rock. Okay. Bon je prends des points il prend des points. Donc là soit on passe on... En fait faut réfléchir là. Si on passe, on a tout le temps gagné ou pas Non, il va une au mid, on va une au mid, mais on gagne à gauche. Différentiel de 4. Ici différentiel de 4. Il y a Nightcrawler. Je ne pas gagner à gauche. Théoriquement, si je fais White Tiger, je devrais gagner quand même. Après je ne gagne pas forcément à gauche. Ah si je gagne toujours en haut à gauche. Ah quoique. Il récupère les points avec Sunspot. Après je peux passer à droite. Je pense qu'il faut pas une finote ici Je vais me tromper C'est assez tricky hein Jones Jones sert à rien Faut juste que je fasse ça Et que je passe Elle est vraiment tricky cette game. Hein. Celui qui va gagner, il va vraiment prendre un avantage psychologique sur l'autre. Hein. Alors on s'en fout mais. Mais en vrai cette gamme là, s'il si gagne, il est fort. Hein. Et si je gagne, bon je suis fort. Mais... Après, euh, je pense que je suis fort quand même. <rire> si je perds. Mais... Mais c'est une jolie game. Odin. Bon, Odin c'est pour l'avantage. Ah mais j'ai gagné. Il a joué des manas. J'ai gagné. En fait l'idée. C'était que, en fait, s'il y avait une égalité, c'est le différentiel de points qui compte. Et j'avais peur qu'en termes de différentiel, là, je prenne pas beaucoup et que lui, il prenne beaucoup au milieu. Donc en fait, je me dis, s'il joue rien, en faisant Nightcrawler, il gagne à gauche, mais je gagne à droite. Mais par contre, en termes de différentiel, je sais pas. Donc en fait, c'est possible que si je joue rien, il gagne. Et que s'il joue rien non plus, il gagne. Mais je suis pas sûr. Je pense qu'en fait, j'ai quand même un peu. De, je suis un poil devant. Bon, je fais une petite dernière. C'est vraiment un jeu horrible parce que c'est le jeu de la dernière, quoi. Et la dernière, elle dure 2h30 en général. 2h30 <rire> de plus. <rire> ah, je vais me coucher à 9h ce soir. Euh, il est 2h du mat' là. La dernière. Euh... Oh On n'a pas forcément de curve, donc on va faire Angela into euh, Nightcrawler. Mais ça, c'est cool. Le Sard ne peut pas jouer de carte sur cet emplacement au prochain tour. Que sur. Que au prochain tour. Mais c'est pas mal déjà. Iron Man Ah merde. Piocher dans son deck moisi, il va piocher dans mon deck incroyable. Trop dégoûté là. Après, j'ai une main qui est rigolote. Hein. J'ai l'infinote. J'ai un peu de points. J'avoue que je pioche dans son mauvais pack. Ouais, C'est vraiment Burk. Hein. Il a vraiment des détritus. Hein. Enchant 13. En oh, vrai au c'est une bonne carte. Voilà, bon, ça fait rien, à moins qu'il joue des continues aussi mais. Bon, par contre il curve mieux que moi. Sans s'en moque. Agent, ok. compliqué hein en vrai j'ai quand même du retard hein enfin, à moins de jouer tricky et de rien faire au prochain tour Orf. en vrai si je fais Spiderman à, go à droite j'ai gagné non je, ah, non je peux pas jouer ah non je vais le mettre au 100 horrible hein. non mais je gagne jamais là j'ai du retard sur deux lignes ah non j'ai pas de retard sur celle là la Jones. Jones. Euh, je peux passer into Infinite. Out. Pas sûr que ce soit bon. Si j'avais eu Sunspot, j'aurais fait ce play. Là, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est quand même ok. Il est bloqué à gauche, mais en fait, il peut se déplacer à droite. La question c'est nous, est-ce qu'on se déplace comme un, un furieux à droite On est vraiment en retard sur plein de lignes. Ou alors je fais un truc un peu chelou genre ça. mais juste ça au centre. Je peux pas. Ah non mais je peux pas, je suis bêta. Ouais je mets ça au centre et tout à droite mais ça fera pas gagner si je fais ça si. J'ai peur que ça fasse pas gagner ce play. Voilà il y a 13, 14. Il y a 13, il y a 15. Je pense que le il est quand même à New York à moins qu'il abandonne à gauche. Et il se dit mon seul... Bon là je vais au bout mais s'il est bête j'ai gagné mais je pense contre un joueur euh, correct j'ai perdu ici. En fait il suffit... Normalement s'il va dans ma tête il se dit... faut que j'ai 15... Faut que j'ai plus de. Ouais, GG. Ouais, bien, bien joué hein. J'aurais pu même rester à gauche, mais bon, c'était vraiment. Tricky. Mais voyez, avait... j'ai des moyens de gagner ici. En gros, le moyen de gagner, c'est de rester à gauche. Et de pas jouer sur New York. Mais bon, après, c'est couche, couche, couche. Mais en fait, si je me dis, il pense que je vais aller à droite parce que c'est mon seul moyen de gagner, donc il va aller à droite. Mais en fait, si je me dis ça et que je me dis que ça, mon adversaire se dit ça sur moi, en fait, je vais le contre, contrer en restant à gauche. Mais c'est pareil. Bon, vous voyez, on rajoute des couches dans la réflexion. Mais en vrai, c'était sûrement le play. Bon, après, c'est résultant un titre parce que j'ai perdu. Bref, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, qu'elle vous a aidé euh, à progresser. Euh, et puis voilà, merci à tous. Euh, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.